Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 138 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Alpha Protocol. SEGA Voilà, et là on voit, on voit le jeu, donc c'était un jeu de, de tir euh, et, un, et un peu d'action aussi parce que bon c'est pas que du tir, on va y a une petite histoire et tout Alpha Protocol allez donc on va y jouer c'est parti Alors, on va faire une nouvelle partie, on va ça faire en facile euh, on va jouer, euh, alors ça c'est les niveaux de difficulté, non Ah non, ça doit être, euh, c'est notre personnage, donc on va prendre soldat. On va, on va prendre le premier. Il y a une histoire de compétence aussi. Alors ça, j'ai pas totalement compris. Euh, apparemment, on a des points de compétence, mais là, on, a, on, doit, on en a pas à distribuer, il me semble pas. Donc c'est parti, ouais. Allez. Sega Present, je vous laisse la cinématique. I'll slide it We are clear for departure. If anyone is to blame for these events, Mr. Thornton, it is you. Alpha Protocol began here, after all. Ça y est, c'est à nous de jouer. Alors, euh, merde, j'essaye je, de bouger, mais en fait, je me suis trompé de tout, je crois. compétence. Bah, alors, quand j'essaie d'appuyer sur cette QSD, ça marche pas. Donc là, j'utilise les flèches. Non, non, c'est aussi la merde. Euh, <rire> Barre d'espace pour ramasser les objets. Euh, ouais alors attends, alors attendez on va faire autre chose c'est que je vais configurer les commandes je les avais pas configurées et eh ben là je galère un peu euh, ou alors ou alors faudrait que je change mon clavier en qwerty alors avancer z s q et d donc ça c'était bon euh, les autres clic euh, droit pour viser clic gauche pour tirer machin contrôle gauche accroupir bon ça c'est les. en général ça change pas dans les jeux de tir comme ça c'est toujours à peu près la même chose à peu près ce que je dis, je dis toujours, mais bon, c'est à peu près ça en hein, général. Garde à peu près ce, ce principe-là. Allez, donc là, ça va être mieux pour contrôler le personnage. Euh, contrôler le personnage d'ailleurs qui, qui bouge, euh, qui fait tac-tac-tac, gauche-droite. <rire> c'est un peu bizarre. Alors là, on va reprendre le portable. Bon, You're locked in our medical bay. And when the guards find out you've regained consciousness, they'll put you under again. Don't want that. Any reason why you're helping me? Mina, let's just say I'm not a fan of the indoctrination procedure here. All the more reason to leave, then. And how do you propose to do that? You're locked in. There's a guard outside. Eventually he's going to come check on you. And when he does... I'll think of something. Let me check the room. There's got to be another way out. All right, then. C'est à nous de jouer, alors euh, vous voyez qu'on qu peut choisir aussi les réponses qu'on donne euh, de temps en temps. Alors là qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il Faut que je sorte, elle m'a dit de, de sortir. Ah là donc il faut que je prenne la bonbonne là. Donc voilà pour la bonbonne, alors ce que je voulais faire avant c'était aussi de, de regarder euh, au niveau de la, du jeu la sensibilité. Voilà je l'ai trouvé donc c'est bon, j'ai augmenté la sensibilité de souris parce qu'en fait je mettais 3 heures à <rire> 3km voilà avec ma souris pour bouger un peu la caméra mais là c'est bon, c'est un peu mieux Allez, Alors donc là il y a un mec, euh, comment on le tape euh, Comment je tape <rire> J'appuie sur le, le, le bouton du tir mais comme j'ai pas d'armes bah ça marche pas et j'arrive pas à le taper Alors on va sortir de là Oh putain, forêt il me tape. Allez, sors, vite. Hop, alors, barre d'espace. Didacticiel. Un clic gauche sur la circuit pour le couper. Déconnecte les circuits dans l'ordre numérique. Euh, D'accord. Donc c'est une sorte de petit casse-tête où c'est qu'il faut trouver le... Voilà, le, le circuit qui va bien avec le, le numéro qu'il y a au bout. Voilà, 2 3 voilà. Donc, euh, hop, là ça va être à moi de jouer, oh merde, il y, a, il y a le mec qui est là je sais toujours pas comment faire pour le taper c'est pas que ça m'énerve un peu mais euh, je sais pas toujours faire donc on va peut-être aller voir s'il n'y a pas une commande spéciale alors comment je tape tirer, hein, interagir, genre en compétence ah c'est bon j'ai trouvé hop là, j'ai trouvé, tac il l'a dans le fion moi, bon, j'ai pas mis longtemps à le foutre à, le foutre à terre, mais... Euh, mais putain, il fallait trouver la touche avant. Donc, le 1, il est là. Il fait tac, tac, tac. Merde. Il euh, faut appuyer comment Il faut pas appuyer sur le sur le bouton <rire> Ah, faut peut-être appuyer sur les, hein, sur les petites touches qui est en bas, là. Ça, là. Alors, le 1, il correspond... Ah, merde, je me suis trompé. Lui... Ah, merde. <rire> j'ai encore quitté le truc. Donc, le 1, il change. Il est là. Le 2... Il est là Le 3, c'est un peu dur au début Là, c'est visuel hein, faut regarder, faut pas se tromper, il est là Mike, Voilà, attention. 4 Donc j'ai désactive en fait, c'est pour désactiver l'alarme Pour pas qu'elle sonne <rire> ouais, Moi je l'entends Donc c'est pour ça, les ennemis aussi doivent l'entendre d'ailleurs Comment je vais pouvoir trouver une arme moi d'ailleurs Je suis pieds nus en pyjama bleu J'essaie de me déplacer discrètement. Ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta. Je vais essayer d'aller tuer un mec euh, discrètement. Je sais pas si je vais y arriver. Allez, allez, allez. Trêve. Forêt. Ah, il y a l'alarme qui sonne en plus maintenant. Non, c'est bon. Donc lui, il va vouloir me taper. Hop. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est une arme. Ah, ça c'est bien une arme. Je peux viser. Et on va pouvoir bien s'acclater, allez Donc est-ce qu'on a un ennemi à, à tuer s'il vous plaît Ça c'est quoi C'est une armoire à pharmacie Youhou, voilà des soins Ça m'évite de crever Des munitions, ah bah attendez J'ai pas encore eu le temps de récupérer Regardez, des munitions Ici, hop, pour mon arme c'est mieux On va désactiver l'alarme ici Alors c'est toujours le même système, l'alarme donc le 1, IFA, là. Euh, ouais. Le 2, ici. Le 3, là. Et le 4, à côté. Ouais, c'est pas bien dur, là. Là, c'était plutôt facile comme combinaison. Alors, maintenant, faut que je trouve des ennemis. Ah non, c'est une caméra. Faut que je tire dessus. C'est un peu la mouise parce que là, quand même, j'ai tiré dessus trois fois. Vous <rire> allez pas me dire que ça lui fait rien, la caméra. Je fais que ça, de tirer dessus. Ah ils au niveau de la visée c'est merde, c'est la merde déjà là. Oh là là que c'est pourri Je peux pas prendre la bouteille là, dommage Ouais j'arrête de défoncer les portes maintenant je les ouvre Avant j'appuyais sur E maintenant, euh, maintenant j'appuie sur espace Ouh yep. encore des ennemis Donc là il y en a partout Est-ce qu'on va bien pouvoir s'éclater Ah lui il avance mais j'arrive pas à le tuer alors on va en profiter pour un autre parce qu'il est rentré dans la pièce là-bas donc il va. Et je fais que ça, regardez, j'ai tiré sur sa tête. Le pointeur était sur sa tête et il est pas mort. Lui Eh je peux pas viser mieux que ça Ah la visée c'est de la merde. Allez là, je suis sur sa tête. Je peux pas faire mieux. Je peux pas, je peux pas mieux viser que mieux. Voilà, mauvais point pour ça, pour la visée, on va Regardez, là j'ai plus de munitions. D'accord, bon. Eh ben, on va se la jouer en mode kamikaze parce qu'il n'y a aucune munition. Allez, c'est parti. Kamikaze, kamikaze, kamikaze, kamikaze, kamikaze. On va lui casser la tête. Allez, allez, allez, allez. Putain. Voilà. Et il fait moins le fier comme ça. Ah, par contre, l'autre. Il... Ah là, c'est bon, je récupère des munitions. Hop. Lui, il va crever. Allez, voilà. Et il fait tomber des munitions aussi. Il est gentil. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici Des munitions, on refait le plein, comme ça on est sûr d'en avoir. Euh, là, je crois que je suis dans un cul-de-sac, avec un ordinateur. Mmh, je suis un petit, j'aime bien l'ordi. Alors, j'aimerais bien récupérer la... les trucs dedans, là. Oh non, ce bug, regardez, alors regardez. En fait, j'essaye de le prendre en appuyant sur la touche, donc espace. Sauf qu'en faisant espace, ça me court contre le mur, donc je peux pas prendre le... Oh là là, c'est bug de fou alors, une alarme, on la désactive on, on encore. Je sais pas si ça sert à quelque chose, réellement, de désactiver les alarmes. Parce que dans tous les cas, il y a des ennemis dans tous les coins. Hop, voilà. On passe... Euh, on n'a pas d'ennemis, là Non, non. Celle-là, crocheter la serrure. Didacticiel. Ah, donc aussi, il y a une petite animation pour crocheter les serrures. Ok. Il faut déplacer la souris de bas vers le haut pour être dans le bon alignement et on appuie pour on clique pour pour verrouiller ok et si on si on fait des mauvais alignements ça prendra plus de temps donc là c'est à moi je vise le premier hop je vise le second hop et le troisième allez hop et voilà c'est ouvert donc on va prendre peut-être des soins ici si j'y arrive non ça veut pas encore c'est bugs je fais que ça d'appuyer sur espace. Bon, bah, ou alors à moins que je puisse pas me soigner ça, quand j'ai ma barre pleine, mais quand même. Alors, on va essayer d'y aller discrètement pour une compétence spéciale. C'est que pour l'utiliser. Alors on va descendre, on va aller voir Ok on oh, voit où là il y avait un garde là Faut pas que je me fasse voir trop Non plus, on va essayer de le buter Enfin je sais pas si, si j'ai le droit de le buter Mais comme on est là pour le fun On va on va essayer Comme ça Ah je vais tirer une balle dans le dos Le mec il est toujours vivant toi. Voilà Donc Là je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont répliquer. Il faut que tu files oui non mais... Ah oui mais l'alarme a été déclenchée, d'accord. Peut-être que je la désactive. Désactiver l'alarme. Alors, non non non il va ici, le 3, va va là, Et le le il va va ici. Hop, là. Voilà. Magnifique. Ah y'a un mec là-haut qui me regarde. Ouh il m'a regardé il regardé de, de, depuis là haut, il y en a deux même. Allez, très en forêt. Quand on peut pas tirer dessus, on lui, on lui fracasse la tranche. Hop, on, faut on se plonge parce que sinon il va nous tuer. La visée est pas très précise quand même, putain. Du mal à tuer les mecs. Voilà, c'est bon lui il est mort. Oh encore des mecs. Il y en a de partout ah, On a là-haut déplace Bon au moins là, au, niveau, au niveau de l'intelligence art artificielle ils sont pas trop bêtes Ils se déplacent quand, quand ils peuvent pas me tirer dessus, ils se déplacent bien, ils attendent pas comme des cons euh, sur place Par contre là bon je, je l'ai visé quand même pas mal, il m'a fallu, fallu beaucoup trop de balles pour le pour l'avoir Lui, Bon c'est bon, on va dire que j'ai eu de la chance Des munitions il y en a toujours mais j'en ai pas mal Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. De toute façon, on va pas s'attarder non plus. Euh... Alors, enfoncer la porte. Donc là, encore des munitions. A chaque fois qu'on tue un mec, il y a des munitions. Donc De toute façon, on est plus après. Alors, piratage de l'ordinateur, didacticiel. Trouver les deux codes dans le flux de données. Ouais... Je correspondre le code. Alors, il faut que je trouve le code dans les flux de données. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse réellement, en fait <rire> J'ai survolé la lecture. J'étais concentré sur autre chose. Euh, il faut que je trouve les codes de, dans, ce, dans ce tas de trucs qui bougent de partout. Euh, comment faire Putain, l'alarme elle se déclenche en plus quand, euh, quand je fais un faux, un faux truc. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va y passer du temps. Hmm... Il faut que je fasse quoi Parce que là, là je peux contrôler par les touches et par la souris. Euh, et tout ça, faut que je fasse en 10 secondes. Il <rire> euh, faut que je trouve les autres codes. Euh, Est-ce que c'est pas un truc un peu impossible ce qu'il me demande de faire là Il y a une caméra, j'ai pas vu d'ailleurs. Hop là. Il a plus de caméra. J'ai trouvé que maintenant, il fallait tirer dans le cul de la caméra pour pour la... Tout à l'heure, on avait beau tirer de, en, en pleine face de la caméra, ça ne lui faisait rien du tout. On va désactiver l'alarme. Hop. Troisième. Il y en a un peu plus que tout à l'heure des, des, des circuits, là. Quatre. Cinq. Euh, il est où Il est là. Et six. Et sept. <rire> J'avais totalement pas vu le septième. Voilà il a un peu plus comme je disais argent gagné 2500 on va essayer de désactiver ce système même si j'y arrive pas ah non c'est rouge ah oh là là, en plus quand à chaque fois que je fais une erreur c'est la merde je sais, pas, je sais pas sur quoi il faut que je clique s'il faut que j'appuie sur entrée sur espace je sais pas on va peut-être y arriver on va peut-être arriver à trouver donc là donc avec la souris je, je bouge celui de droite avec le clavier je bouge celui de gauche Sauf qu'il faut, faut que je me mette sur euh, sur les codes qui bougent pas. Et je vous dis que c'est tout de suite la merde à contrôler, ça. Oh là là. Alors, ils sont où, les codes qui bougent pas, parce que... Peut-être pas y passer ma vie. Alors, attendez, il y en a oh. il un. Faut, il faut bien regarder. Alors là, il y en a un, là, en bas, à droite. Non non, oh, putain je, pas assez, je, pas, je veux pas assez vite, c'est la, la mouise à contrôler, hein. je vous le dis tout de suite hein. Non, alors je me trompe en fait Je me trompe parce qu'avec la souris et tout je clique mais Ah regardez il y en a un tout en haut il bougeait pas Ah c'est bon Il y en a un qui c'est bon euh, L'autre je me suis foiré oh, y a... Donc c'est bon j'ai commencé à comprendre le principe euh, J'espère que bah, en regardant la vidéo vous comprendrez aussi <rire> comme ça ça vous aidera alors attendez il faut que je chope celui qui bouge pas alors il faut que je me mette dessus il faut que j'appuie sur ah j'ai pas, je m'en sors plus tout à l'heure j'y suis arrivé j'en ai fait un peut-être c'était du hasard je sais pas j'en ai fait un ça commence à m'énerver en plus on peut pas continuer apparemment sans avoir fait ça Donc c'est bloquant C'est bloquant C'est bloquant. absolument que j'arrive Donc regardez Celui-là je... il est là On le voit il est là J'essaye de le viser Hop L'autre il est où il est Là Oui j'en ai... ai fait un Et le deuxième Non Il était bon je l'avais mis dessus Je l'avais mis dessus alors, euh, je pense que vous, allez, vous, de, vous devez vous foutre de ma gueule, <rire> je suis en train de péter un plomb, je vous le foutre de moi, parce que là, euh, franchement, euh, je suis en train de passer du temps sur un truc qui est censé être tout simple. Tout que j'imagine que là, c'est simple, parce que c'est le début, euh, ça doit se compliquer, plus on en rencontre, plus ça doit être compliqué. Ouais, oui, j'en ai mis un, et le deuxième, il est où Il est où il est où Deux secondes, une seconde ah il était au milieu Bon On va y arriver Ça fait déjà quand même 5 minutes qu'on est là dessus hein. euh, Ça fait pas mal de la vidéo Alors celui-là il est là Et l'autre il est Entre moi Oui, non, il était presque bon celui-là a... Je suis sûr qu'il ne pas en plus et Voilà, merveilleux Fin du voyage Mike, abandonne Pourquoi il me dit ça alors je vais désactiver Ah ben non, c'est bon le Je l'ai déjà désactivé. Heureusement, j'ai pas besoin de le refaire. Alors là, c'est rouge, mais je sais pas pourquoi. Alors, on ouvre la porte. That's enough. I think that's my life. What the hell's going on? Why did you drug me? We need to get the location of this facility confidential, especially if you get kidnapped and questioned. You could use some lessons in hospitality. I'll forgive you, this time. Gracious of you. So this is how the conversation is gonna go. You, me, video screen. Yep. I'm gonna ask you some questions, run you through some more tests. Then you and I can talk face to face. That make you feel better? I'm ready. What tests? Not a physical, if that's what you're thinking. No, I figured that was all done while I was unconscious. And then, son, we ran your blood work, checked your vitals. You seem healthy. Just one thing we should check your psych profile. I've been reading and rereading your dossier. It says here you've got a military background. That's good. I was in the Marines myself. I'm sorry. That a crack agent? No, sir. I'm sorry you're not with them anymore. Must be frustrating pushing papers and talking to new recruits like me. Well, your military experience should prove useful. Weapons range and shooting tests should be a breeze. If you gain more experience in the field, you may want to specialize further. But we can leave that until you've got some missions under your belt. That's it. Now I'm gonna let you out of the pin here, and meet the rest of the crew. All right. Is there anything I should know? Nothing you can't find out on your own, and from the staff here. Ils vous à travers les basiques des armes, des gadgets et des espionnages de Quand vous êtes en basiques, me trouver pour votre assignement. Je ne vais pas te mentir, Mike. C'est un grand et dangereux. Mais je pense que vous êtes le mec pour le travail. Fais les rounds, je vous verrai bientôt. Et voilà, tu peux dépenser des points de, de compétences, des PA, j'appelle ça. Euh, hop, donc je vais les dépenser. Putain, il n'y en a plus que 4. Euh... Il a plus rien qui coûte... Il plus rien qui coûte que 4 Qu'est-ce qui coûte 4 Voilà. Ah bah c'est bon. Voilà. J'ai fait ça. Quitter. Valider les modifications. Voilà. Big ass Putain Le taille de l'écran. <rire> ok, il dit des trucs. Donc voilà, on pourra continuer euh, notre aventure, mais on va s'arrêter là. Ça fait déjà un moment. En plus, on a passé un temps fou sur l'ordi. Sur Donc voilà, ce sera tout pour... Euh,